Pouvez-vous vous engager à rendre plus transparent le rôle des lobbies, par exemple en rendant public les rendez-vous effectués avec les représentants des entreprises Je suis imperméable aux lobbies, imperméable aux influences et je défends l'intérêt général. Je ne prends d'autres instructions que de celles qui me sont données par le peuple français dont je suis l'élu.